S'amusons volamena mena, n'aime à courir naou, à naouler agana, baby à naou naise si si outias, mangéva toi Maria. La Nîmes, la Nîmes, la Nîmes, la Nîmes, la Nîmes, la Nîmes, la Nîmes, la ni la Nîmes, la La mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la baby Zani mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, la N'ameni za unyaniti, andzeli faga ni tsaga Nisogta n'yani langit, anoka donza n'ahali N'ameni za unyaniti, yana